Les acteurs seuls face à une caméra. C'est quelque chose de très fascinant et c'est devenu très rare de nos jours de mise entièrement sur un film qui va être porté par un seul et unique personnage et par un seul et unique acteur. Et c'est de ça que j'avais envie de vous parler ce soir. La mise en scène d'un long métrage est une chose très compliquée. Là-dessus, je ne vous apprends rien, je pense. Mais la mise en scène d'un long métrage par le biais d'un seul acteur, c'est quelque chose de plus que complexe. Pour beaucoup de réalisateurs, c'est même quelque chose qui s'avère être un véritable défi de mise en scène, de réalisation et de composition de l'image. Et aujourd'hui, cela devient de plus en plus rare parce que, que ce soit avant le Covid ou même à la sortie du Covid, il y a un besoin de mettre beaucoup de choses à l'écran. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus de films qui ont tendance à vouloir miser sur une décadence de personnages ou en tout cas quelque chose qui va vraiment être mirobolant à l'écran en termes de personnes présentes à l'image. Et donc du coup, ça devient de plus en plus rare de voir des cinéastes essayer de se dire à un moment qu'un seul acteur peut réussir à porter un long-métrage, qu'un seul personnage peut réussir à saisir toute une histoire et à embarquer le spectateur de bout en bout. Et ben, c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que j'ai réussi à trouver 5 films qui sont portés par un seul acteur quasiment, de tout le long de la narration, et je trouve que c'est un exercice tellement fascinant que ça mérite d'être encore une fois mis en avant. Donc ne perdons pas plus de temps et je vais vous présenter 5 films portés quasiment, ou presque, par un seul et unique acteur. Le premier film dont je vais vous parler, alors je vais commencer tout de suite, c'est un tout petit film qui n'a pas fait beaucoup de bruit lorsqu'il est sorti, il y a plus de 10 ans, et qui encore aujourd'hui reste très méconnu alors qu'il est mis en scène par un cinéaste qui reste tout de même assez fascinant et qui a même réussi à s'intercaler dans le casting de certains gros blockbusters dernièrement. Il s'agit de Essential Killing de Jerzy Skolimowski, qui est un film que j'ai vu assez jeune parce que j'étais très curieux à ce moment-là et que j'ai trouvé tout de suite fascinant. L'histoire est très simple, celle de Mohamed qui se fait capturer par les forces américaines en Afghanistan, et lors d'un transfert, il y a un accident, et il arrive à s'échapper, et il va essayer de survivre. Et le film est entièrement porté par Vincent Gallo. Un acteur qui, je trouve, est génial qui a fait une très bonne réalisation avec Brown Bunny, qui reste un film très controversé, un film très compliqué, un film pas facile d'accès, qui a une séquence de fin qui en a choqué plus d'un lorsqu'il est passé au Festival de Cannes, mais c'est un acteur qui est assez génial, beaucoup trop peu présent aujourd'hui dans le cinéma, si ce n'est qu'il a quasiment disparu de la surface de la Terre depuis, je crois, Tétro de Francis Ford Coppola, mais vraiment c'est un acteur extraordinaire qui ici porte complètement le concert de Skolimowski. Le concept de Skolimovski est réellement d'immerger le spectateur à la place d'un homme pour lequel on devrait avoir peu d'empathie à la base. Parce que c'est un homme qui est potentiellement soupçonné de diriger une cellule terroriste. Donc à partir de là, on est en plus dans une période où c'est un peu compliqué de mettre ça en scène. Donc le cinéaste va vouloir jouer sur l'ambiguïté justement du point de vue et je trouve que c'est assez fort parce qu'on se retrouve du coup devant un long métrage qui veut réellement nous immerger à la place d'un héros en le mettant seul face à la caméra, en sachant pertinemment que potentiellement derrière, on peut être déçu de ce qu'on va découvrir sur lui. Qu'à partir de là, il y a une ambiguïté qui je trouvais assez fascinante, qui se met en place rapidement, qui arrive à être très impactante en une fraction de seconde, et que surtout, Jerzy Skolimowski arrive parfaitement à maîtriser. Et au-delà de ça, encore une fois, Vincent Gallo est un acteur tellement talentueux, qu'on arrive tout de suite à croire, bon, ce qui peut être compliqué, qu'il s'appelle Mohamed, que c'est un terroriste, et surtout qu'il va réussir à survivre dans cette toundra glaciale où potentiellement personne ne devrait survivre. Et c'est assez génial parce que du coup, si le film peut être compliqué en termes de compréhension du récit, parce que le film dure à peine une heure et demie et est très symbolique dans ce qu'il cherche à mettre en relief, mais l'ambiance la catharsis qui se met en place au fur et à mesure que le récit avance, la, la puissance de certaines images et le côté très glauque de la musique compilée à ce qui se passe à l'écran, tout ça, ça rend le film réellement fascinant, c'est captivant, c'est assez génial, même par de nombreux aspects, et c'est un film que je vous invite vraiment à voir parce que c'est une réelle petite découverte lorsque je l'ai vu, et encore aujourd'hui, ça reste un film beaucoup trop méconnu. Bon tout de suite, le deuxième film, je pense que honnêtement vous le connaissez tous, parce que lorsqu'il est sorti, il a eu droit à une belle mise en avant. C'est un film dont le sujet était très fort, dont l'histoire était très évocatrice, et c'est un film qui a fait le tour du monde là-dessus, ça n'est plus à prouver. Mais donc on va parler de 127 heures de Danny Boyle. Et 127 heures, c'est un film que j'ai découvert dès sa sortie, même un petit peu avant sa sortie, et c'est un film qui m'a tout de suite fasciné, parce que déjà au-delà d'adorer Danny Boyle, c'est un cinéaste qui je trouve est admirable en termes de carrière et en termes de choix de sujet, c'est un film que j'ai trouvé génial par le récit qu'il avait envie de raconter et surtout par le pari très culotté de mettre en avant James Franco en tant qu'acteur central et unique d'un métrage dont on se doutait que si jamais son interprétation foirait, le film était loupé. L'histoire c'est celle de Aaron qui est donc un jeune homme qui adore faire du trekking et qui en fait un jour, en faisant du trekking, oublie de prévenir ses proches, oublie de dire où il se trouve précisément et se retrouve coincé avec le bras sous un rocher. Et on va le voir essayer de survivre pendant 127 heures. D'où le titre subtil du métrage. Euh, le film est fou. Et fou parce que, encore une fois, on est sur ce même principe d'exercice de mise en scène. Danny Boyle doit réussir à construire une puissance de récit, une continuité narrative, une immersion de l'émotion avec un seul lieu, un seul personnage, qui plus est hélas encore plus vicieux, le personnage est statique, avec le bras coincé sous un rocher, il ne peut rien faire. Et ça marche. Ça marche du feu de Dieu. Bien au-delà de simplement marcher parce que c'est bon, ça marche surtout parce que c'est extrêmement bien fait. Et au-delà de ça, James Franco est un immense acteur. Un immense acteur que malheureusement on va beaucoup moins voir aujourd'hui, puisque ben on sait ce qui s'est passé. Et puis accessoirement, après sa dernière réalisation euh, qui est vraiment mauvaise, on avait eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, je pense que malheureusement on le verra plus beaucoup, sauf si ce n'est pour des petits caméos à gauche ou à droite, mais c'est un acteur extrêmement doué c'est un acteur extrêmement fort, c'est un acteur qui, qui arrive à, à emmener des récits avec une logique imparable dans des retranchements qui, je trouve, sont assez géniaux. C'est un, un cinéaste qui a réussi à faire des grands films et c'est un acteur extrêmement doué qui est capable de se donner à fond pour un personnage. Et The Disaster Artist l'a très très bien prouvé, s'il veut aller à fond dans un personnage, il y va à fond. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Avec Aaron, il arrive à à aller dans des retranchements émotionnels, des retranchements affectifs, des retranchements dramatiques, qui, qui donnent de la puissance à ce personnage et qui rendent ce récit particulièrement juste et particulièrement émouvant. Et encore une fois, il y a, il y a cette vivacité d'esprit, cette puissance de Danny Boyle qui permet d'avoir une imagerie qui, qui est marquée, qui, qui va imprimer un sentiment profond dans l'esprit du spectateur. Et, et c'est par ces petits détails finalement qu'on retrouve une vraie puissance de cinéma dans un objet cinématographique dans lequel on pourrait se dire que ça devrait rapidement être limité et ça peut rapidement tomber à plat. Mais ce pas le cas et ça vaut vraiment le coup d'œil. Le troisième film dont on va parler, c'est un film qui est sorti juste après un immense blockbuster et qu'on a beaucoup comparé à ce blockbuster, mais dans un tout autre contexte. C'est un film qui est très audacieux, c'est un film qui est imposant et c'est un grand moment de cinéma pour un très grand réalisateur, mais également un immense acteur. Il s'agit de All is Lost de J.C. Chandor. Et le concept du film est extrêmement simple, je crois que c'est le plus simple de cette vidéo. C'est un homme, sur un bateau, le bateau commence à couler, et il va essayer de survivre. J.C. Chandor est un cinéaste qui est encore aujourd'hui beaucoup trop mésestimé et sous-coté. C'est un cinéaste qui fait des très bons films, voire même des très grands films, mais qu'on a tendance à relayer au rang de seconde main ou de bon réalisateur, mais qui n'a pas grand chose de plus à prouver. Et c'est très dommage parce que All is Lost, et fantastique. All is Us, est fantastique. Olyza, c'est un film immersif, est un film brillant, maîtrisé. C'est. Si Robert Zemeckis avait voulu faire en sorte de laisser son personnage de seul au monde, coincé dans la mer. Mais avec l'envie de vouloir rendre ce récit le plus réaliste possible et le plus humain possible. C'est-à-dire que il n'est pas question que le personnage fasse des grandes divagations poétiques ou, ou se prenne un ballon et se prenne d'amitié pour ce ballon. Non, non. Le but c'est d'être le plus crédible possible chez Issa Chante Et All Lost est crédible parce que Robert Redford est hallucinant du début à la fin du film. Robert Redford, on l'a beaucoup parlé de lui en tant que réalisateur dernièrement, mais ça reste un immense acteur et un acteur capable de faire beaucoup de choses. Et il faut bien avouer que dans ce film, c'est assez saisissant parce que dans ce film, Robert Redford ne parle jamais. Robert Redford ne fait qu'être présent, qu'être extrêmement charismatique, que de montrer par son statut physique à quel point cette situation est insoutenable et invivable. Et pour vous dire, le film à la base devait être tout public, sauf que J.C. Chandor dans son scénario a écrit une seule ligne de dialogue, et cette ligne de dialogue a fait que le film a été PG-13 aux états unis cest c'est-à-dire qu'en gros il a eu une semi-interdiction parce que c'est langage grossier, parce que le seul mot qui est prononcé dans le film, c'est un immense... Fuck prononcé par Robert Redford c'est la seule réplique du film et il faut se dire qu'aux états unis ça a fait en sorte que le film soit interdit au moins de 13 ans enfin déconseillé au moins de 13 ans c'est assez ridicule, mais je trouve l'anecdote toujours extrêmement drôle. Mais en tout cas, ça, ça fonctionne. Le film est vraiment fort. Et au-delà de ça, de Chandor, je le répète, c'est un immense cinéaste capable de faire beaucoup de choses, capable de reprendre des films qui, sur le papier, devraient sonner comme des gros bousins, genre Triple Frontière, et d'y apporter une mise en scène qui est tellement intelligente, perspicace, logique et cohérente qu'on se laisse immerger dedans. Et ici, dans All is Lost, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est son meilleur film. C'est son film le plus intéressant, le plus palpitant, le plus intense, le plus juste. C'est un grand moment de cinéma que je vous conseille vivement de voir parce que déjà l'interprétation de Robert Redford, elle est juste folle. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un très très grand moment de cinéma qu'il ouais, qu faut avoir vu une fois dans sa vie, je pense. Le quatrième film dont je vais vous parler a un concept génial. Mais genre vraiment quand je vous dis génial, c'est vraiment que c'est impressionnant du début à la fin. Parce que Buried de Rodrigo Cortés est un film qui est hyper immersif. Parce que le concept, c'est que Paul, un entrepreneur qui s'est retrouvé pris en otage, est enfermé dans un cercueil et il lui reste 90 minutes à vivre. Est-ce qu'on n'est pas sur le super concept de film qui fonctionne du feu de Dieu sur le papier et qui pourrait sonner comme très limité également Eh bien si. Et réellement... Je pense que le film, s'il n'avait été pas entre les bonnes mains, celle de Rodrigo Cortez qui a vraiment voulu faire un film extrêmement immersif en faisant vraiment en sorte que ce cher Ryan Reynolds soit réellement bloqué dans un cercueil et qu'après il adapte sa mise en scène en fonction de ça, eh ben, je pense que le film aurait été loupé. Réellement. Le film n'aurait pas été intéressant et il n'aurait pas réussi à nous embarquer dans ce qu'il cherche à mettre en forme ici. Mais alors réellement je trouve que Buried est un film qui fonctionne du feu de Dieu et qui n'a pas pris une ride tant la tension qui se met en place devant nous est une tension maîtrisée, juste, forte, impactante et très émotive. Parce que c'était en plus dans la période où Ryan Reynolds avait envie un petit peu de changer d'étiquette. On était un tout petit peu avant Deadpool hein, quand même pour vous donner un ordre d'idée parce que pour beaucoup, Deadpool est le gros changement de carrière qu'a eu Ryan Reynolds et qui lui a permis un petit peu de redécoller et de se refaire une aura. Pour moi, ça avait commencé bien avant, ça avait commencé déjà avec Buried qui se posait vraiment comme un film indépendant, avec un super concept, avec une envie de faire du cinéma d'une manière particulière et au-delà de ça, c'est vraiment un film qui fonctionne du feu de Dieu par le biais de son idée. Son idée pourrait être très simple, voire trop simple, littéralement. Mais à aucun moment on sent que Rodrigo Cortez a envie d'en faire un film trop simple. On sent qu'il a envie de faire en sorte que ce concept permette au spectateur de s'immerger complètement avec ce personnage. Et au-delà de ça, je trouve que la manière avec laquelle le récit est juxtaposé, et notamment la très bonne idée d'inclure un téléphone dans le cercueil qui arrive quand même un minimum à capter, qui permet du coup d'amener une tension dramatique qui va monter crescendo au fur et à mesure que le récit avance, je trouve que c'est ça qui rend le long-métrage assez dingue. Et au-delà de ça, je ne vous spoil rien, mais la manière avec laquelle le récit avance, on a vraiment cette sensation que le film ne veut pas aller dans un carcan cliché ou stéréotypé. On sent de la part de Rodrigo Cortez qu'il y a un besoin de surprendre le spectateur, quitte à aller dans la fin, jusqu'à un retranchement final qui est sidérant et qui encore aujourd'hui me glace le sang tellement il est bien fait. Et au-delà de ça, Ryan Reynolds est immense ici. Réellement, on a beau parler dernièrement du fait que Ryan Reynolds a su se révolutionner, etc. encore une fois, je le redis, dès ce film, il montrait déjà les prémices d'une envie de vouloir interpréter autre chose différemment et avec autant d'impact qu'il a pu le faire par la suite de son cinéma. Et là, réellement, au sein de ce métrage, je le trouve dingue du début à la fin. Donc Rien que pour ça, ça devrait vous donner envie de voir Buried de Rodrigo Cortez. Et le dernier film dont je vais vous parler, c'est un film qui a une très bonne prémisse qui surtout était le premier long métrage d'un jeune cinéaste qui depuis malheureusement a un peu eu du mal à sortir du lot suite à l'échec cuisant d'un blockbuster qui sur le papier devait se poser comme un projet particulièrement fascinant, mais qui malheureusement est tombé en désuétude, il s'agit de Moon, réalisé par Duncan Jones, donc mine de rien, pas n'importe qui, le fils de David Bowie. Et l'histoire c'est celle de Sam Bell qui vit depuis 3 ans dans une station lunaire et qui cohabite avec une intelligence artificielle, et on va le voir tout simplement se poser beaucoup de questions lorsqu'il va faire une découverte qui va un peu changer sa vie et surtout sa manière de voir un petit peu comment ça se fait qu'il est coincé sur la lune et qu'il a du mal à se souvenir de certaines choses. Le concept du film est très intéressant parce que on est sur... Bon allez, réellement on devrait être ici sur un duo d'acteurs mais il n'y en a qu'un seul qui est présent à l'écran parce que pour vous donner un ordre d'idée, il y a Sam Rockwell et il y a Kevin Spacey. Mais Kevin Spacey fait une voix-off d'intelligence artificielle. Donc Du coup, à partir de là, c'est un petit peu compliqué de le considérer comme un personnage, mais je trouve que sa présence est tout de même assez charismatique pour réussir à porter une partie du film. Mais réellement, c'est Sam Rockwell qui porte le long-métrage. Sam Rockwell, c'est un acteur que j'aime particulièrement parce que c'est un acteur qui est très doué et qui est capable d'interpréter beaucoup de choses, mais qu'on a souvent eu tendance à enfermer soit dans le rôle du méchant un peu sarcastique ou du bonnet pas capable de réfléchir par lui-même. Et c'est un peu dommage parce que c'est un acteur qui est extrêmement doué et Duncan Jones l'a très très bien capté au sein de Moon. Moon est un film à l'ambiance très particulière, à l'atmosphère presque enivrante, avec quelque chose, une ambiance, un, un caractère, une manière de mettre en scène le vide spatial qui je trouve est assez fascinant. Et bien au-delà de ça, c'est un film qui je trouve fonctionne particulièrement bien par la présence donc de Sam Rockwell, qui porte à merveille le personnage de Sam Bell, lui donne beaucoup de caractère, beaucoup de puissance, Beaucoup d'émotions. Chose très compliquée lorsque l'on sait la direction dans laquelle va le film. Mais je trouve qu'ici ça fonctionne extrêmement bien. Et ouais, et du coup c'est dommage de voir Duncan Jones s'être un petit peu perdu par la suite. Parce que réellement le film qu'il a enchaîné après Source Code est une tuerie. Et il y a Warcraft qui reste pour moi un très bon moment de cinéma. Mais pour beaucoup reste un échec cuisant. Parce qu'à mon avis le film devait durer plus de 3 heures et qu'on lui a coupé les chines. Mais alors comme c'est pas permis et du coup il se retrouve avec un pauvre film de 2 heures extrêmement torché et maladroit, alors que ça devait être immense. Mais Moon, c'était une première œuvre géniale de la part de Duncan Jones, et encore aujourd'hui, ça reste un pur moment de cinéma dingue, avec un Sam Rockwell extraordinaire, donc c'est absolument à voir. Et ben voilà. 5 films, 5 acteurs. Ou presque. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, si vous avez des films comme ça, qui sont selon vous portés uniquement par un seul acteur, alors je sais que j'aurais pu citer Gravity, mais pour moi Gravity est un exemple un petit peu particulier où il y a quand même deux acteurs qui sont présents durant une grande majorité du métrage. Donc même si c'est un film porté par Sandra Pelock, je préférais mettre en avant d'autres longs métrages parce qu'en plus on a déjà eu l'occasion de parler de Gravity ici et beaucoup trop de fois sur la chaîne, parce que vous le savez, c'est un euh, de mes films préférés, donc j'ai pas forcément besoin de trop le mettre en avant, voilà. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me mettre vos autres films portés par un seul acteur dans les commentaires, comme d'habitude, je regarderai. Et puis d'ici là, bah, je vais vous dire de continuer de regarder des films, parce que c'est bien de regarder des films, et qu'on se retrouvera ici, pour parler de films et de cinéma en général, bien évidemment. A plus. Oh là là. Ah, j'ai hâte de voir les films que vous allez me citer. Je pense qu'il peut y en avoir des très cool que j'ai pas noté ici.